Salut à toi. Si je prends la caméra aujourd'hui, c'est pour t'annoncer euh, mon nouveau stage qui se nomme Harmoniser l'humain. C'est sur le thème de l'argent et de la sphère financière. Donc, le processus du stage, c'est un réalignement sur qui tu es en tant qu'être humain. Tous les paramètres de ton individualité, ta manière unique d'être humain, ta vérité personnelle. Pour ça, euh, en fait, je mets de la transparence sur tes choix. Des fonctionnements qui sont inconscients et qui se trouvent sous la surface du mental, tout simplement. Donc, en gros, on va aller explorer et libérer toutes les énergies inconscientes et qui créent ton rapport à l'argent, ta, situa ta situation actuelle financière, ton, tout ton vécu concernant euh, les finances, l'argent, de, de, de manière générale. Pour ça, j'ai une méthode qui est très simple. Ceux et celles qui me connaissent ont déjà l'habitude. En gros, il s'agit pour moi d'aller discuter, d'aller communiquer avec ta structure inconsciente et de lui renvoyer des informations pour qu'elle se mette à jour. Et se mettre à jour, ça veut dire pour qu'elle libère les nœuds inconscients qui lui bloquaient la potentialité d'intégrer l'argent de manière harmonieuse. Ça, je peux le faire de deux manières. Soit par la parole, soit à travers des jeux euh, qui font concourir le corps et la matière c'est-à-dire ces jeux que, que j'ai nommé, nommé en fait des jeux conscients j'ai nommé des jeux conscients ont pour but d'intégrer des informations d'évolution à travers le corps et la matière tout simplement et à la fin, je te donne des clés d'évolution donc ça te permet de mettre en mouvement à travers des choix et des actions toutes les mises à jour de ta structure t'en dis pas plus le programme est déjà disponible sur l'événement Facebook ou alors sur, le, euh, sur, mon, euh, sur mon site internet rubrique calendrier. Donc tu auras le calendrier de tous mes stages à venir à partir. Par rapport aux modalités du stage, sache qu'il y a un, une offre de lancement, un tarif de lancement qui est de 260 euros. Cette offre est valable uniquement jusqu'au 27 juin à 23h59. Le 28 juin à minuit, le prix repasse à l'origine, c'est-à-dire à 355 euros. Donc si ça t'intéresse, si ce que je te dis euh, t'appelle résonne en toi, n'hésite pas à, à aller t'inscrire. Et si tu as des questions, je suis disponible par mail, toujours via mon site internet. Sur ce, je te souhaite une belle journée, euh, un bon week-end, un bon dimanche, et une belle semaine à venir. Salut